envie de faire la vidéo mais quand j'ai vu qu'il faisait beau je voulais vous faire partager un peu de ce beau temps regardez regardez regardez le ciel regardez comme c'est beau Voilà, vous avez l'habitude hein. Euh moi c'est un petit coin de paradis pour l'instant Mais au départ cette vidéo c'était surtout pour remercier tous les abonnés qui sont venus sur ma chaîne dernièrement bon peut-être que qu'il ya l'histoire du confinement aussi qui fait parce que du coup comme on, on on ne sait pas trop quoi faire, donc on va découvrir des vidéos qu'on n'a pas euh, eu le temps, par le passé, de voir. Et du coup, bah, ça permet de, de faire euh, connaissance avec euh, des personnes qui sont là, qui, qui vous aident, qui vous soutiennent et qui partagent leurs opinions au quotidien. Et je pense, enfin au quotidien, pas au quotidien parce que je ne bosse pas tous les jours, mais en tout cas, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous, pour tous ceux qui se sont abonnés en même pas 15 jours de temps. J'ai plus que doublé euh, mes abonnés et ça je vous en remercie. alors Je vous en remercie pour une seule raison, c'est que ça permet aux gens de, de voir euh, comment je pense, ce que je pense et comment je vois le monde actuellement. Et euh, je n'attaque personne, je... quoique des fois je me laisse un peu aller, il faut reconnaître, hein, je me laisse un peu aller. Mais euh, le but ce n'est pas d'accuser euh, qui que ce soit, parce que je pense que vous êtes assez grands pour voir que finalement euh, on est dans un système qui n'est pas, pas correct. Donc euh, je pense que là, de ce côté-là, euh, la messe est dite comme on pourrait dire. Mais surtout pour vous poser des questions que moi je me pose et savoir si vous posez les mêmes et savoir aussi si vous avez des réponses à apporter aux questions que l'on se pose forcément. Là est le but. Euh, le fait de faire des vidéos ça me plaît beaucoup aussi parce que ça me permet de papoter un petit peu avec vous et... Euh, et ça fait du bien de papoter, de dire ce qu'on a sur le cœur et du coup, ben, on se sent moins seul par, par moment. Parce que, euh, euh, autre que l'histoire du confinement, quand on commence à parler de certaines choses, beaucoup de gens euh, ne veulent pas y croire et euh, se sentent complètement euh, euh, à l'opposé. Ben, euh, avec ce confinement, ils vont se rendre compte petit à petit, « Oh, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts hein, !» Mais, petit à petit, on se rend compte qu'il y a certaines choses euh, qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui sortent, euh, des, so des choses dont j'ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos et euh, qui sortent maintenant. Et euh, ben, je trouve ça euh, assez, euh, assez drôle hein? dans le sens où, euh, même avec ce qui se passe en ce moment, il euh, y a des choses que les gens ne veulent pas croire. C'est pas vrai. Ça, Tout va bien, c'est juste parce que euh, soit c'est à cause du virus, soit c'est parce que le confinement... Bah, pourquoi le confinement en fait En fait, pourquoi un confinement si le virus n'est pas si grave que ça, au final Je vous demande. Pourquoi on ne confine Parce que sur toute... Euh beaucoup de pages que j'ai été voir et euh, avec des professeurs et des, des scientifiques et tout ils nous disent que il ben, n'y euh, a que 0,8 des personnes décédées actuellement suite soi au virus qui sont vraiment euh, qui, sont, qui ont été vraiment été atteintes du virus bon pardonnez-moi, je bégaye un peu, qui ont vraiment été atteints du virus. Et, et encore, sur ces 0,8%, on ne sait pas, euh, on se doute que c'est dû à euh, leur âge, mais, euh, ça nous laisse dans l'expectative. Tous les autres, ont été atteints ou qui sont décédés avaient une deux ou trois maladies importantes sous jacentes qui ont fait que bah, le virus ne leur a pas fait de cadeau. alors moi je me dis que je me pose je me dis que si on est en train de nous là parce que là il va y avoir après comme comme dit quelqu'un que je connais, il dit qu'il va y avoir des comptes à rendre après quand même. Parce que dans les EHPAD, dans les EHPAD, il euh, y a quand même une forte mortalité euh, de personnes âgées. Alors que les EHPAD sont quand même confinés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit aux visites, ils n'ont le droit à rien du tout. Donc, en dehors du personnel, euh, du personnel... Euh, médical, qui a bien pu leur refourguer ce virus Je me demande. Je ne sais pas. Puisqu'ils sont confinés. Qui a bien pu leur filer ce virus À part euh, le personnel soignant lui-même. Et je ne tiens pas rigueur au personnel soignant. Ce n'est pas, pas, pas le but de la vidéo. Attention, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas le but de la vidéo. Est-ce que ce serait les vaccins pour pas qu'il attrape justement le, corona, euh, le, le virus. Je ne sais pas, je me pose la question. Étant donné que le but final est quand même de... Enfin, ce n'est pas, euh, pas, pas ce que j'alimente. Hein, ce n'est pas ce que j'alimente. Moi, je n'alimente pas ce genre de... ce, On est en train de me dire euh, cet espace-temps. Voilà. Je n'alimente pas cet espace-temps. Néanmoins, on est quand même dans, dans la, souvent sur la 3D, même s'il y en a qui voyagent entre les deux. On est quand même sur la 3D. Et sur la 3D, il y a quand même le, le nouvel ordre mondial qui veut s'imposer. Et comment imposer le nouvel ordre mondial C'est-à-dire diminuer et affaiblir les gens et les faire disparaître petit à petit. Alors, nos personnes âgées forcément, hein quand ils sont en bonne santé ou pas, on leur donne euh, le vaccin de façon à ce qu'ils soient en bonne santé. Sauf que bah, le vaccin, mal, mal. manque de peau, il ne résout pas le problème. Après, on va s'attaquer à nos enfants. Ah oui. Hein. Avec les 11 vaccins, les, avec les vaccins, là, on va s'attaquer à, à nos enfants. Mais, <rire> comme de bien entendu, ce virus qui tue pas plus que les autres, d'ailleurs, parce que des, des virus, il y en a plein, et il y a plein de gens qui décèdent de, de tous les virus, quels qu'ils soient. Bah, euh, ce virus donne pousse les gens dans la peur, parce qu'ils écoutent euh, les informations, ils écoutent euh, tout et n'importe quoi, et du coup, bah, ça pousse à la peur. Et il y en a déjà qui demandent à ce qu'il y ait un vaccin qui soit fait pour les protéger de ce virus. Alors, euh, n'y voyez aucun jugement, ni rien du tout, parce que c'est juste la peur qui les, qui les fait agir comme ça. Sauf que si on pouvait s'informer un petit peu sur euh, ce vaccin qui arrive et qui, euh, et qui va soi-disant sauver tout le monde du coronavirus, ben... Je crois qu'il y en aurait moins qu'il le demanderait. Mais de toute façon, c'est le but. Hein? Le but étant que tout le monde soit affaibli. Et donc, même si les gens ont vaccin, et que même si les gens bah, euh, ils, ils arrivent à se sauver grâce à ce vaccin, allez savoir ce qu'il y a d'un vaccin. Bah, J'ai extrapolé l'autre fois dans une de mes vidéos, en disant, euh, ouais, bah, allez savoir peut-être que... Il y a des robots, des particules, des trucs comme ça, qui nous envoient de façon à ce qu'il y ait une relation avec euh, la 5G et que bah, quand ils ont décidé d'éliminer du monde, schlac, ils mettent en route la 5G, terminé. Donc la 5G, savoir qu'elle n'est pas seulement sur Terre, mais qu'elle est dans les satellites là-haut. Hein? Donc on est bien, bien, bien, bien encadré par la 5G. Hein? Euh, je ne vous mets pas de lien, mais renseignez-vous, hein? vous allez voir... Euh il y, en a, il y en a de partout il y en a de partout donc à moins que vous ayez une super défense immunitaire au taquet et si c'est pas le cas je vous demande je vous conseille, je vous demande pas vous hein, faites ce que vous voulez, vous avez trouvé le bras vitre mais je vous conseille je vous conseille de, de, de mettre votre immunité au taquet hein, parce que là il, il va vraiment y avoir besoin d'immunité et puis de de prier aussi ouais. ça aide de prier ah, il y a aussi cette histoire de tiens, voilà, euh, cet immense portail qui va s'ouvrir euh, là euh, demain, puisqu'on est le 4, donc euh, demain. Et que tout le monde fasse euh, une méditation pour la lumière. Alors moi je vous le ferai, je le ferai pas et je vais vous dire pourquoi, j'ai deux raisons à ça. La première, c'est que j'ai jamais été fan des méditations. J'en ai fait. On ne peut pas dire le contraire, j'en ai fait. Elles m'ont aidé Pour certaines choses, elles m'ont aidé. Mais là, je trouve que ça se joue sur un plan beaucoup plus important, beaucoup plus grave. Et que si on veut faire euh, une méditation, je, une méditation, c'est personnel. Voilà. On l'a fait ou on ne l'a fait pas. Le problème, c'est que sur Internet, en ce moment, on... on on nous oblige, il y a, il y a comme une, une obligation à faire cette, euh, cette méditation. Alors ça déjà ça me dérange parce que moi j'aime pas quand on m'oblige à faire quelque chose. Il faut que ça vienne du cœur ou alors il euh, faut, non. Euh, si mon cœur me dit fais la méditation, je la fais. Euh, pour l'instant on me dit, reste zen, reste tout cool, tranquille, tout va bien. la méditation, tu la feras en priant. Parce que moi je fais mes méditations en priant. Et euh, je n'ai donc pas besoin de, de le faire parce que mon cœur, premièrement, me dit de ne pas le faire. Voilà. Et qu'en plus, euh, comme je vous dis, je ne suis pas fan des méditations parce que les méditations, selon l'intention qu'on leur donne, elles peuvent être très bonnes ou très mauvaises. Voilà. Et comme on sait que le diable se cache dans les détails, donc euh, voilà, bah, à bon entendeur, salut euh, moi je prie, je préfère, c'est mieux, je sais à qui je m'adresse, je sais à qui je parle, je sais ce que je demande et euh, je ne veux pas dire que je suis meilleure ou moins bien qu'une autre, ce n'est pas le cas, seulement j'estime que si on doit suivre notre cœur et notre âme, bah, si notre cœur, s'il y a quelque chose qui vous semble bizarre dans cette euh, dans cette méditation, posez-vous la question, posez la question à votre cœur et à votre âme et à la source, et demandez si c'est une bonne chose, tout simplement, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a, a pas à suivre. Moi, ce qui me déplaît, ce qui me plaît, ce que me déplaît dans ce, ce, cette histoire, c'est que c'est quasiment une obligation. Et j'aime pas. J'aime pas. Vous avez beaucoup de monde qui vous dit oui, il faut le faire, il faut le faire. Je vous donne les plans de la méditation. Je vous dis comment faire la méditation. Je vous donne toutes les intentions. Je vous fais ci, je vous fais ça. Mais ouais, mais c'est une obligation quelque part. On vous oblige à le faire. Parce qu'on vous donne tout, toutes les informations que vous voulez entendre de façon à ce que vous ayez en direction de cette méditation. Et ça, ça me dérange. Ça me dérange très fortement. Alors qu'on vous dise, oui, euh, faites des méditations euh, par petits groupes ou, euh, euh, ou dans votre coin ou un truc comme ça. Mais ça aura le même effet. Si l'intention est bonne, ça aura le même effet que vous soyez à 1, que vous soyez à 15 ou que vous soyez à 200. Là, on vous, c est, c est, là euh, cette demande a fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde. Tout le monde se doit de faire cette méditation. Tout le monde est fortement poussé à faire cette méditation. Et ce fait d'être poussé à faire quelque chose ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Alors, j'ai peut-être tort. J'ai le droit d'avoir tort. Hein? Je suis un être humain. J'ai le droit d'avoir tort. Mais je vous donne... Euh, ce que me dit mon cœur je, je ne ferai pas cette méditation d'ailleurs c'est même pas dit que je serai réveillée et je ne ferai pas cette méditation alors euh, je prierai à mon réveil comme je fais tous les matins je prierai le soir comme je fais tous les jours euh, dans la journée euh, je parle euh, j'ai euh, des contacts assez euh, importants donc euh, non, je, je ne ferai pas cette méditation, voilà. Euh, que vous dire d'autre Bah, ben, il fait beau, on profite du soleil, le printemps arrive, euh, enfin le printemps est là d'ailleurs déjà, hein. moi, euh, j'ai des problèmes dans l'espace-temps en ce moment, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je fais, je sais plus. Enfin, si je sais ce que je fais, mais je ne sais plus où j'en suis, et voilà alors euh, la meilleure chose à faire en ce moment et euh, ça c'est ce qui est le plus dur en fait c'est de se centrer sur soi et de faire euh, ce qu'on a envie vous voulez faire de la musique vous voulez écouter de la musique vous voulez danser sur la musique faites-le vous voulez euh, faire du jardinage vous vous sentez bien avec ça ça vous repose, ça vous fait du bien ça vous coupe de tout faites-le moi, je vous, euh, sur la vidéo, je vais vous montrer, je, en ce moment, euh, plein coloriage, euh, jardinage, etc. Et ça me fait un bien fou. Parce que pendant qu'on est concentré euh, à faire les bonnes couleurs et à pas dépasser, eh bien, on ne pense pas à autre chose. On est complètement soi. Quand on fait des plantations et qu'on les regarde pousser gentiment tous les jours, euh, faire son petit tour... Euh, Dieu qui a la chance d'avoir euh, la possibilité de faire des plantations, bah, c'est un plaisir de les voir pousser tous les jours. Mais même ceux qui sont en appartement, hein, l'appartement n'est pas une excuse pour ne pas faire de plantations. Hein, Ce n'est pas une excuse. Vous pouvez faire des plantations de fleurs, vous pouvez faire des plantations euh, d'herbes de, aromatiques, euh, vous pouvez même faire des... des, des, des un pot, un pot avec un pied de tomate ou un pot avec un pied de courgette. Euh, bah, ça apporte de la déco dans la maison, dans l'appartement, hein, même si vous n'avez pas de terrasse ça, ou de balcon. Ça apporte, euh, bah, ça apporte de la verdure à votre intérieur et puis ça vous fait pousser vos légumes. problème Où est le problème, Où est le problème euh, Je pense que le fait d'avoir un appartement n'est pas un problème euh, au fait de travailler la terre, au fait d'avoir euh, ce que vous voulez chez vous des fleurs, des légumes, des, tout, même si c'est un petit appartement, si ça, ça dérange quoi Qui vous en empêche Vous, vous, vous l'empêchez tout seul, vous l'empêchez tout seul, personne ne vous empêche de le faire. Pourquoi, pourquoi s'empêcher d'être bien quand on, on a toutes les possibilités pour être bien Il n'y a pas de raison. Voilà, donc euh, juste cette petite vidéo pour vous dire moi comment je vis mon confinement. Euh, Dites-moi comment vous, vous le vivez, comment euh, ça se passe avec vous. Est-ce que c'est -ce est plutôt bon pour vous ou est-ce que vous le vivez plutôt mal Pourquoi vous le vivez mal Je ne sais pas, pour l'instant on a encore internet, on a encore les téléphones qui fonctionnent. Donc, euh, bah, la famille, même si on ne la voit pas aussi souvent qu'avant, on a quand même des nouvelles. On peut quand même faire des vidéos et des trucs comme ça. Donc, je ne vois pas trop où est le problème. Euh, donc, prenez-le plutôt du bon côté, c'est-à-dire euh, un moment de repos, un moment de plénitude, un moment où vous pouvez enfin euh, faire ce que vous vouliez depuis longtemps et que vous n'aviez pas l'occasion, vous n'aviez pas le temps. Bah, maintenant, faites-le Faites-vous plaisir, voilà, ce confinement est fait pour vous faire plaisir, pour euh, reprendre contact avec vous-même, pour euh, voir ce qui est le plus important. Est-ce que le plus important c'est vous, votre famille, vos amis euh, que vous pouvez contacter ou euh, les gens que vous pouvez aider Ou est-ce que vous attendez avec impatience que ce confinement prenne fin pour reprendre exactement le, la même vie qu'avant je sais pas, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez Moi je sais ce que je veux, je veux juste qu'après ce confinement tout change ouais. et que les gens euh, se réveillent et qu'ils décident bah, une bonne fois pour toutes de faire en sorte que ce système n'existe plus, de le faire tomber. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, il y en a qui vont sortir encore, euh, je vais être euh, franche avec vous même si je sais parce que je me suis informée et même si je le sais euh, disons que de la façon que ça se passe c'est assez perturbant donc euh, c'est il euh, faut peut-être prendre du recul vis-à-vis -vis de tout tout ce qui peut être information, tout ce qui peut être euh, parce qu'on sait tous que les informations il euh, n'y a pas il n'y a pas spécialement que du vrai, puisque tous les médias, que ce soit des journaux ou des télés, ont été. C'est le système qui a la main mise dessus. Donc, forcément, les informations sont faussées. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, elles sont faussées. Donc, prendre du recul avec ça. Ne plus vous intéresser à ça. Reculer. Euh, Je ne sais pas, observer, observer autour de vous. Euh, moi, je vais regarder euh, euh, comment euh, certains sites euh, sur Facebook, pas tous, parce qu'il euh, y en a des bons et il y en a des mauvais. En fait, on vous annonce tout et n'importe quoi. Et même dans les sites qui sont censés être bons, euh, il y en a qui viennent euh, poser euh, des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. Donc, à mon moment, je me dis, ben... Bah, euh, Ma fille, il est peut-être temps que tu deviennes sage il est peut-être temps que tu te dises qu'au final tu ne sais rien et que tu laisses faire les choses parce que si on a besoin d'aide, on a plein d'aide autour de nous. On a la source, on a nos guides de lumière, on a notre âme, on a plein d'aide autour de nous. On n'a pas besoin du système, on n'a pas besoin. Donc je pense que c'est le moment de se rendre compte au final on n'a pas besoin d'eux n'a pas besoin d'eux, mais comme on n'est pas assez nombreux, ben on a besoin d'aide comme ouais, euh, on a besoin... et surtout que comme on est confiné, donc le confinement ayant quand même, euh, ben, comme chaque médaille, hein, la, la, le revers, hein, euh, le bon côté c'est que ça nous permet de, de se recentrer, le deuxième ben, c'est qu'on ne peut pas bouger, voilà, bon. ou très peu, hein, très peu. Donc, euh, moi je tire mon chapeau à ceux qui font de la désobéissance citoyenne, franchement. Euh, je tire mon chapeau à tous ceux qui, euh, malgré euh, ce que peut dire l'État actuellement, euh, continuent à faire leur travail au quotidien, continuent à nous aider, continuent à à nous apporter, euh, à faire en sorte qu'on ait de quoi manger, de quoi s'alimenter, continue à nous soigner, continuent euh, à faire bah, euh, leur travail pour sauver, euh, pour sauver des vies, ou euh, pour sauver des vies oui parce que même si vous n'êtes pas malade, le fait d'être confiné, comme Ça vous ramène à vous et que ça vous ramène à votre être intérieur, ça peut aussi sauver euh, autre que des vies, ça peut sauver des âmes. Voilà, donc j'ai vu beaucoup de choses passer. Ça y est, euh, le peuple, malgré le confinement, hein, parce que quand on n'est pas trop, quand on a, quand on est ouvert quand même un peu et qu'on voit ce qui se passe, on se rend compte que <coughs> grâce au confinement, on peut. De voir beaucoup de choses, on peut, faire, on peut mettre en place beaucoup de choses. Et là il y a des choses qui se mettent en place contre le gouvernement, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des pétitions qui, ont, qui voient le jour, il y a des choses. Bien sûr, il faut être patient. Hein? On n'aura on pas tout du jour au lendemain. Il faut être patient, chacun son tour. Le plus important en ce moment ce sont les enfants qu'on doit protéger absolument. Parce que c'est. Euh, c'est juste le plus important, c'est protéger les enfants parce que c'est le futur de cette planète. Donc, protéger les enfants, c'est le plus important. Et quoi qu'on vous dise, quoi qu'il en soit, comme je vous dis à chaque fois et je vous le répète et je crois que je vous le répéterai jamais assez, prenez ce qui vous parle et laissez tomber le reste. Voilà, ça c'est la conclusion que je tire de ce confinement. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser profiter du temps. Je vais juste euh, faire un tour d'horizon euh, sur euh, ces belles choses qu'on a. Voilà. Voilà. Ah, et ce n'est pas encore l'heure du rassemblement des oiseaux, parce qu'à un moment donné, il sera mais regardez, regardez, il n'est pas beau ce ciel sans chanterelle, sans rien. Il n'est pas beau ce ciel, il est magnifique. Et puis, euh, on nous dit qu'il y a plein de particules dans l'air et que bah, ces particules dans l'air n'attendent que le feu vert pour nous attaquer. Alors moi je me dis que si vous élevez votre conscience, si vous vous mettez en rapport avec votre cœur, si vous élevez votre conscience et si vous montez au-dessus, vous montez au-dessus. Ça va, paraître, paraître, va peut-être paraître complètement hallucinant ce que je suis en train de dire pour certains, mais d'autres me comprendront. Si vous montez au-dessus, vous verrez en fait que vous n'êtes pas les seuls à être là-haut, que beaucoup sont là-haut et que beaucoup sont prêts à défendre la terre. Que beaucoup de choses qu'on vous annonce n'auront pas lieu et que d'autres auront lieu mais qu'on vous dit pas parce que eh ouais ça jouerait pas euh, ça irait pas dans le bon sens voilà donc euh, pour finir avec tout ça et avec euh, voilà voilà voilà ce que moi je fais vivre au quotidien voilà ce que je veux au quotidien pour moi pour ma famille pour mes amis pour tous ceux que j'aime et, et pour les autres, ben, je laisse euh, la source euh, prendre soin d'eux, prendre soin de faire en sorte que leur vie soit le moins terrible possible et que tout se passe bien pour euh, la plupart d'entre nous. Et euh, connectons-nous de cœur à cœur, d'âme à âme, parce que même si nous sommes à des kilomètres, nous sommes tous réunis. parce que nous sommes. Tous